C'est donc le temps des déclarations de députés. Député de Huron-Bruce. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais célébrer aujourd'hui la réussite d'une jeune femme d'Elice à Perth. Elle s'appelle Amanda Broadhay. Elle s'est jointe à l'équipe de qui couvre de les, les, de les événements qui se produisent dans notre comté. Avant la publication, elle a eu la possibilité de participer dans un mentorat où elle a été jumelée avec Lauren Edward, une députée d'Alberta, Al et elle a dit que c'est grâce à cette expérience qu'elle qu a ressenti le besoin de partager son histoire et de parler de l'industrie la, de l'agriculture la, qui est maintenant une de ses passions. Et c'est sa passion à elle qui a amené une telle reconnaissance et qu'elle a été choisie parmi neuf femmes dans le pays et la seule provenant d'une région rurale afin de faire partie d'une un, séance de photos partager partagé aussi son, sa volonté d'établir un programme de mentorat pour les femmes dans le secteur de l'agriculture. Vous vous rappellerez peut-être que nous avons un programme en 2015, depuis 2015 et qu'Amanda y a participé. Et j'aime penser d'une petite façon que nous avons réussi à l'inspirer. Et ses expériences agricoles, couplées avec sa passion d'aider les gens et d'inspirer les gens, feront d'elle un Excellent, un excellent ajout sur le plan jour, du journalisme dans notre circonscription. Merci, Amanda. Oui, vous devriez prendre le crédit, en effet. Député de Milston, Est-Stoney Creek. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler d'une question qui m'affecte depuis assez de temps. Le ministère, la loi sur le ministère des services sociaux et communautaires, le projet de loi 6, qui est un bon projet de loi qui créera des données qui permettront de faire des recommandations au gouvernement sur... La façon dont on devrait investir dans le système social de notre province est une façon efficace de gérer la pauvreté et ce projet de loi a été déposé plusieurs fois devant cette Chambre et ça a été adopté de façon unanime en deuxième lecture. La dernière fois que cela s'est produit, la première ministre Wynne a même pris la parole avec ses collègues et l'a applaudi. Les libéraux ont eu plusieurs possibilités d'adopter ce projet de loi depuis cette époque, pourtant ils le laissent traîner dans le feuilleton et à vie où il mourra au feuilleton pour l'élection. Et pourtant... C'était Edmund McMeekin, un ancien libéral, qui lui-même a déposé ce projet de loi la première fois. Dans ma ville de hamilton Creek, dans ma circonscription plutôt, nous nous battons de façon acharnée pour ces droits. Nous voulons éliminer la pauvreté et nous avons aussi besoin d'un comité consultatif qui ont fait le tour de la province et qui nous ont fait des recommandations. J'espère que les libéraux ne laisseront pas leurs efforts être en vain. Je suis ici aujourd'hui non pas avec une question, mais avec une demande au gouvernement. Ne laissez pas les Ontariens, dans la pauvreté, souffrir, faites ce qui est bien et parlons du projet de loi 6. Député d'Ottawa Sud, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais dire quelques mots. Dengis Devlin, qui est décédé la semaine dernière à Ottawa. Et je, je connais Agnès depuis seulement deux ans. Je l'ai rencontrée dans la région de mes beaux-parents, que je visite assez souvent, et je la connais depuis un peu plus de deux ans. Ce que j'ai découvert dans les mots du Ottawa Citizens, il y a des éléments d'Agnès que je ne connaissais pas. C'était une femme de force, de foi, une excellente mère, non seulement ses propres enfants, mais aussi à plusieurs autres. Toujours prête à élargir la table du souper à une personne qui était seule. Agnès avait un motto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous faire de grandes choses, mais on peut tous faire de petites choses avec un grand amour. Elle était toujours là prête à répondre à l'appel lorsqu'on avait besoin de son aide. Elle était menée par l'amour, elle travaillait de façon acharnée et elle a fait de bonnes choses, entre autres d'être membre fondateur des pasteurs du bon espoir, les Shepherds of Good Hope. Il y a aussi le prix du bénévolat nommé en son nom. Et elle était renommée pour sa capacité d'utiliser les aliments qui étaient à sa disposition. On un excellent repas. Elle était pleine de vie, de joie de vivre. Et elle me manquera à chaque fois que je vais à Altimisted Manor. Je dis Bonjour Agnès, comment ça va? Et à chaque fois, elle me répondait Je ne suis, je, je vais assez bien. Et, et toi, mon chéri? C'est ce qu'elle me répondait toujours. Elle a travaillé dans les organismes caritatifs et à tous ceux qui pleurent sa perte, elle a eu une vie remplie de bonté. C'est quelque chose à célébrer. Merci, M. le Président. Député de Lampton-Kent, Middlesex, merci, Monsieur le Président. Le 14 septembre, l'Alliance des hôpitaux de Stratford a mis en place un événement pour une levée de fonds pour obtenir de la nouvelle technologie pour ces entrepôts. La clé du problème de, du programme plutôt, c'est d'être en mesure de permettre aux femmes d'avoir des examens des seins contre le cancer du sein dans leur propre hôpital. Les chirurgiens de cet hôpital ont promis de voir les nouveaux patients dans les 14 jours après avoir appris qu'ils aient reçu le diagnostic. Et nous avons maintenant été en mesure d'obtenir un nouvel équipement diagnostique. Et au cours des trois dernières années, 116 000 ont été ont été levés pour la communauté entourant Stratroy pour les équipements d'imagerie de découverte du cancer du sein. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Toronto-Danford. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler d'un transport ferroviaire qui affecte ma circonscription, qui crée beaucoup de trafic sur cette ligne. En été 2016, j'ai fait du porte-à-porte -porte dans ma circonscription afin que les gens sachent ce, qu se passe, ce qui se passait et d'écouter leurs inquiétudes. J'ai accueilli l'investissement dans le transport en commun et le mouvement pour électrifier les trains, et c'est la même chose pour mes commettants. Mais en même temps, les communautés qui sont sur cette ligne ferroviaire sont dérangées par le bruit, la vibration, ainsi que la perte d'arbres qui se retrouvaient tout au long de ce, cette voie ferroviaire. Maintenant, des trains qui passaient aux 15 minutes passeront aux deux ou trois minutes derrière leur maison. Ça fait une grande différence et encore une fois, nous savons qu'il faut agir afin de s'attaquer au trafic et aux embouteillages, mais on croit aussi que la population doit être traitée de façon équitable et qu'il doit y avoir un bon investissement afin de diminuer les conséquences sur leur foyer. Je vais tenir une rencontre avec mes commettants le 4 octobre au Centre Royal Thornton afin de discuter de cette question et de fournir la possibilité à mes commettants de poser des questions aux représentants de Metrolinx, le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique créera certainement l'application Metrolinx et j'aimerais que le ministère tienne compte des inquiétudes de mes cométants. Député de Brampton-Springdale, merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un canal de programme qui est disponible 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. La, le canal de télévision Punjab est disponible à l'échelle de la province. Punjab TV, Télé, offre différentes programmations en Punjabi, en Inde et au Canada. Les studios sont à, diffé dans différentes villes du, euh, de l'Inde et du Canada. C'est un canal qui est disponible avec Rogers, Bell et les services Android. Ils donne, ils diffusent de la musique, des, des films et beaucoup d'autres, des téléséries, entre autres. Ils ont des documentaires sur les questions locales. J'aimerais féliciter Jesse Sarai et Pincentu, ainsi que le personnel de Télévision Punjab alors qu'ils célèbrent leur deuxième anniversaire cette année. Ils ont aussi tenu leur deuxième célébration annuelle pour la Fête du Canada. C'est un événement qui permet à la communauté de se croître et désire les, les féliciter pour leur réussite dans une très courte, courte période de temps. Député de Leeds-Granville. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'une crise se produit dans ma circonscription, le service de victimes est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider les gens au cours de la pire journée de leur vie. Mais aujourd'hui, ces travailleurs eux-mêmes eux se retrouvent dans une crise, une, entre autres une crise qui a été créée par ce gouvernement avec le manque de financement ils ont le mandat de fournir un appui ça inclut d'avoir des plans de sécurité pour les victimes de violences conjugales de traite de personnes ou de harcèlement ce sont les premiers le premier point de contact et Maintenant, on fait face à, plus, à de plus en plus de victimes. C'est de plus en plus difficile d'étirer les services. Maintenant, ils sont pr à près de 2 000 victimes que, qui les contactent. Et c'est donc très difficile pour eux de donner les services nécessaires. Le procureur général est au courant, mais... Et ce, parce que la Commission a écrit au, au ministre il n'y a, a pas très longtemps en disant que les, le, les membres du personnel sont affectés sur le plan mental. Malheureusement, ça a pris huit mois pour obtenir une réponse. C'est honteux. Et le ministre a célébré l'augmentation des cas. C'est inacceptable. Le ministre doit répondre à l'appel des services aux victimes de ma circonscription afin d'augmenter le financement. À la la réalité auxquelles ils font face. Député de Trinity Spadina. L'hiver dernier, j'ai eu le plaisir d'aller à un souper à HMC, dans ma circonscription, où j'ai été invité à voir leur programme. J'aimerais remercier le lieutenant-commandeur -commandeur, Craig Robisha ainsi que la Marine royale canadienne de m'avoir donné cette possibilité d'en apprendre plus sur les forces de la marine. Ça a été créé, en, la, la marine a été fondée il y a des, bien des années et nous avons 24 navires qui sont dirigés par 997 marins. Présentement, une nouvelle flotte en construction afin de remplacer la vieille flotte et ces bateaux permettront de, aux, permettra aux marins de mieux exercer leurs fonctions. Notre marine n'est peut-être pas la plus grande de taille, mais elle fait face à beaucoup de professionnalisme, à beaucoup de passion. Je vous mets au défi de trouver un marin qui n'aime pas son travail. J'aimerais vous raconter une courte histoire. Lorsque j'étais en tournée, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec les bombes dans, sur les navires. Et je lui ai demandé pourquoi il avait choisi cet emploi. Et il a dit que quelqu'un devait le faire et qu'il était bon à cet emploi. Je veux reconnaître la bravoure de ces, de ces marins et leur sacrifice. Merci. D'autres déclarations de députés, député de Bruce grey -Ouenza. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dire quelques mots dans cette occasion solennelle. Après 11 ans de, bien, de réussite, Wyerton est décédé le 16 septembre. Willy avait 13 ans mais il avait vécu trois fois plus que toute autre marmotte. Après avoir été à différents festivals de la marmotte, c'était certainement quelqu'un qui, c'était certainement un animal qui était en mesure de prévoir la température. J'aimerais remercier tous ceux qui se sont occupés de uh, Willy. Ça a été des mois très difficiles pour la communauté. La mort de Willie arrive après la mort de Mac Mackenzie et avec plusieurs bénévoles et commanditaires. C'était très important pour la ville de Wyrton. Après sa fondation en 1956, ce festival aidait les magasins, les hôtels et les entreprises, alors que des milliers de visiteurs venaient voir Willie afin de voir si, si Willie allait voir son ombre. En honneur de Willie, nous allons tenir des funérailles d'État à 11 heures, dans le parc de Walkerton et, sans l'ombre d'un doute, la communauté de la péninsule de Bruce sera prête pour la prochaine, le prochain jour de la marmotte. En fait, il y a un remplaçant de deux ans qui prendra la place de Willie. J'aimerais que vous vous joigniez à moi le 2 février 2018 pour le Festival de la marmotte. Je suis tentée, mais je ne vais rien dire. Je remercie les députés de leur...